Coucou mes petits chickens! J'espère que vous allez bien, même dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme vous aurez pu voir dans le titre pour une nouvelle story time. Franchement, je me suis chauffée à l'affaire. Excusez-moi déjà, déjà de bain. Je pense que vous allez voir trois vidéos avec la même tenue, vous en allez avoir plein de cul ou deux. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram justement si vous voulez être au, au courant de mes prochaines vidéos. Discutez avec moi de l'actualité, le feu de Dieu. Bref, si la vidéo vous intéresse, Et comme vous aurez pu voir dans le titre, c'est une vidéo story time sur le poseur de lapin, un poseur de fanfare ou alors il m'a ghosté je ne sais pas quel titre je vais mettre, mais en gros ça parle d'un mec. Restez pour la suite. Euh, franchement j'ai hésité à, à faire cette story time parce qu'en fait le mec, ça fait qu'il me suit toujours sur les réseaux, donc voilà, il me suit sur Insta, et je me suis dit bah bah bah, s'il tombe dessus, mais pourquoi je me dis là où En fait il tombe dessus, il tombe dessus, à quoi Est-ce que je mens Non, je crois pas. Est-ce que je vais donner son blaze Non plus. Donc voilà, s'il se reconnaît, c'est qu'il sait que il a merdé. D'ailleurs, il le sait, mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais vous raconter. Vous savez que moi, j'étais Steiner, les gars. Donc, voilà, c'est pas un secret, c'est une personne. J'ai fait plusieurs story time dessus. Allez, checker, je vous mets dans le i. Les YouTubeurs. vous faites tout ça, Donc on sait pas où c'est, c'est là ou là. Bref, 13h13, faites un vœu. Je fais un vœu. Voilà, donc quand vous avez les heures miroirs, faites toujours des vœux, les gars, c'est un petit conseil. Des fois, ça marche, je disais, j'utilise Tinder. Non, je ne sais pas, je vous ai déjà fait quelques anecdotes pourries que j'ai eu dessus. Enfin, des anecdotes marrantes, mais de malades bandeaux qui m'ont cassé le sur Tinder. Mais voilà, j'utilise, vous connaissez le principe applications, du swipe, gauche, si t'aimes pas, droite, si t'aimes. Gauche, si t'aimes pas, droite, si t'aimes. Et puis là, j'ai ma mais vraiment, mon style. Cheveux rasés, beaux yeux clairs grand stylé, gravement On a commencé à parler, tout sympathisé Le film est passé de ouf J'adore non, il parle euh, Sympa, drôle pff, Des bons jours, des bonnes nuits des... En fait, toutes les attentions étaient Ouh T'es comme ça, quoi t'es bête, quoi. tu tombes bête. Mais qu'ils euh, sont kiffants, quoi parce que la personne qui donne de l'intérêt, te porte de l'intérêt, tout le monde qui l'a intéressé. Donc euh, franchement, parce que quand c'est une personne qui est ton style, tu te dis, oh putain, tu te vois marrer en avec enfants. Et donc, euh, on va comme ça pendant une semaine, j'adore. Mais j'avais comme j'avais un peu remarqué et trouvé qu'il était... Tu sais, genre, il va t'envoyer un message le matin, il va te répondre à 18h. Genre, il va te dire bonjour et tout, euh, bonne euh, bonne journée. Puis la prochaine, message sera à 17h. Mais du coup, entre 8h et 17h, tu vas pas me dire, mais il va pas sortir ton téléphone, Ok, mais je prends, prête pas trop attention parce que c'est le début, je vais pas casser les couilles. Et euh, puis, même moi, je suis pas tout le temps sur mon téléphone. Enfin, si je suis tout le temps sur mon téléphone, je suis pas tout le temps sur l'appli. Donc, tu dis donc faut pas exagérer. Mais on s'était échangé nos Facebook et nos numéros de GSM. Il hein, faut savoir ça. Mais on parlait pas par SMS, on parlait pas. Pourtant, moi, si tu me demandes mon numéro de téléphone, c'est que tu me parles par SMS. Donc, il avait mon Facebook et mon numéro de téléphone, mais on parlait toujours Non, ce... bon, ma foi pas très voilà pas très pas de quoi tirer la la, la, la clochette d'alarme mais euh, tu te dis euh, bon bref on s'en fout un jour on parle au, au bout d'une semaine et il me dit oh après, j'aimerais bien te voir est ce qu'on peut faire un Il faut savoir que je suis côté à l'époque donc voilà j'avais un code là un communautaire donc euh, ta chambre et ta euh, d'autres personnes avec qui tu vis et elle est commune donc la cuisine et le le salon pour tout le monde bref au début je dis euh, non parce qu'il voulait un lundi Je dis, non parce que j'ai casting de danse sauf que je me rends compte que le casting c'était jeudi donc au final je dis oui oui tu peux venir je lui ai dit mais préviens-moi juste deux heures avant d'arriver. Euh, comme ça ben moi, euh, vu que c'était un lundi et que je revenais de chez mes parents le lundi, ben, j'avais couru de 14 à 16 heures Donc il faut qu'il me prévienne deux heures à l'avance Si tu veux venir pour 18 heures, préviens-moi à 16 heures comme ça j'ai le temps de ranger ma chambre et tout. Puis même euh, faire un petit et tout enfin tranquille, quoi, moi je suis, je suis large moi. Donc euh, voilà, il m'a dit oui t'inquiète, pas de soucis et tout. Euh, et de base il devait juste donc venir, qu'on passe la soirée ensemble. Après se barrer parce qu'il était en gova, au gros gamos, donc voilà. Pas de souci. Au fur et à mesure du temps, il me dit, euh, donc euh, oh tu veux quoi Je t'amène du champagne, on va kiffer et tout. Le monde. Je en tout cas, moi si, si tu proposes un peu de champagnes, je vais pas dire non, quoi. Deux bouteilles et tout. Ah, je me suis dit, il est large, hein Il a des poches. Non, je, je me suis dit, ok, bah, tranquille, quoi, tu vois. Euh, donc il me dit. Samedi, samedi comme ça qu'on parlait. Qu il m'a proposé pour lundi. Donc dimanche, je me dis, ah, dis.. Euh, au final, bon, je pourrais venir, mais le truc, c'est que je dois aller déposer ma voiture au garage. Et donc, bon, vu qu'on va pas s'asseoir ensemble, et après, je n'aurai plus de train pour rentrer. Bon, Est-ce que je pourrais rester normalement quand je Il n'y a pas de souci, bon, vu qu'il y a le commu tu vas dormir au salon, quoi. Bon, j'ai pas dit cash pour ça, mais je dis qu'il n'y a pas de souci. Bon, bref bon ah. voilà. bref euh, il me dit mmm, d'accord bon c'est cool merci voilà il va rien se passer hein. même si bon même si tu dormais avec moi il a rien se passer je lui ai dit ça ça va être dur parce que tu es vraiment une jolie fub d'accord je... en tout cas si tu veux dormir tu vas que dormir bref no suicide je lui ai dit donc, donc rappelez-vous bien de ça je lui ai dit préviens moi 2h à l'avance Lundi arrive, j'arrive au cote, Cours à 14h, je crois, j'ai même pas été au cours Je commence déjà à ranger et tout nanana. Je dis, je range tout et tout Je crois j'ai même été faire quelques cours, des chips ou quoi euh, Bon, je range et tout 15h arrive Pas de message Donc, Sachant que si tu m'envoyais un message à 15h C'est que tu arrives à 17h heures. 16h, heures, pas de message 17h, pas de message 18h, pas de message 19h, pas de message 20h, pas de message Bon, on oh, est tard, hein Sachant qu'il est censé déposer la voiture au garage Donc euh, prendre le train euh, Les trains c'est pas tout, Les trains c'est pas jusque minuit enfin Surtout dans son village où il habitait euh, Voilà 21h pas de message 22h pas de message 23h pas de message Minuit pas de message Une heure du matin pas de message Je décide d'aller dormir Donc le mec m'a clairement mis un lapin, un vent, il n'est pas venu au date, il ne m'a pas envoyé de message, rien. je me dis, ok, j'ai le seum mais moi, est-ce que vous voyez ma tête, est-ce que vous pensez que moi, je vais lui envoyer un message, oh, oh, pourquoi tu n'es pas venu, tu m'as même pas prévenu, Bah ben, les couilles, moi, ça veut dire, poker face, ça veut dire, je ne vais pas t'envoyer un message, je vais pas t'envoyer de message, je vais pas t'envoyer de message, tu, tu sais qu'on a un rendez-vous, tu ne viens pas, tu ne me préviens pas, Raison ta merde, je le me le je me dis, ah ouais, ah ouais, je vais m'endormir, je me dis, Demain, d'office, mardi, il va m'envoyer un message pour s'excuser, pour, pour m'expliquer ce peut-être qu'il a eu un imprévu ou une urgence, emergency. Mardi, pas de message. Mercredi, pas de message. Jeudi, je suis en ville avec une pote on parle de ça, elle me dit, mais imagine les manches, non, elle me dit, c'est pas voir s'il si est connecté, et là, je me rappelle que je l'ai sur Messenger, et que je crois qu'on avait déjà parlé une fois sur Messenger, donc, ça a coupé, mais en gros, je me connecte, et de là, je vois, en ligne, il y a 4 minutes, MDR, en ligne, il y a 4 minutes, donc non, je dis, non, non, il est bien en vie, le seum me monte, faut savoir que c'était en mars, donc, c'était genre vers le, peut-être, 12 mars, et c'était la semaine où, euh, c'était la dernière semaine, et après, on allait être confinés. Et le corona était déjà là, mais on en parlait, mais c'est pas effrayant de dingue, Maïa. tu vois, genre, c'était pas au moment où euh, nous, on était en panique-panique, quoi. On allait rentrer en lockdown, je pense, mais je sais pas, je pense que c'était mars, c'était pas vraiment panique-panique, parce que, Comment je me rappelle de ça? Euh, je me rappelle que juste la semaine avant, enfin le, le jour avant le lockdown, genre le vendredi avant le lockdown, je crois que j'étais avec ma pote Adrienne et on était encore en train d'aller regarder pour se faire le On était stressé, par beaucoup, mais on paniquait pas de dingue. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez voir l'excuse qu'il va me donner. Vendredi arrive, il m'envoie un SMS. Il me dit euh, Oh, oh là là. Je vais vous mettre les SMS. Vraiment, ce, ce, les mamans, ce Corona, ouh ouh. ma mère a cru que j'avais le Corona. Et elle m'a. Euh, elle, elle, en gros, elle m'a empêchée de sortir. Déjà, même si ta mère croit que tu as le Corona, est-ce que quand on a le Corona, ou quand ta mère croit que tu as le Corona, elle te prend ton GSM non, parce que faut me le dire clairement. Donc, toi, ta mère pense que as le corona, elle te confie son GSM. Donc, toi, ta mère pense que t'as le corona, et la veille, jeudi, étais connecté sur Facebook. Arrête un peu. Ah, faut arrêter. Donc, moi, j'ai juste répondu, j'ai fait, ha, ah, MDR, nul à chier, comme excuse que je lui dis Nul à chier, parce que c'est vrai, c'est nul à chier. Le coup, il fait un effort. Tu vois, moi, en plus, ça, c'est des bails qui m'énervent. Quand tu fais de la merde, et que tu, en plus, tu veux me mentir après, mens bien. M'en bien ou ment pas. Je te jure, je préfère un mensonge. Je j'aime pas le mensonge, mais je préfère un mensonge classe, élaboré, qui sort de l'ordinaire un mensonge tout rené pété, éclaté sur le sol, tu vois ce que je veux dire? Tu me prends pour qui donc? Toi, tu te fous de ma gueule. En plus, tu me sors un mensonge de merde. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis tellement bête que je vais croire à ton mensonge pourri, pété, éclaté. Non, respecte-moi. moi bien, ou non, mais moi, pas. moi bien. L'excuse de merde, en plus, c'était même pas le moment où le corona était stressant. Donc, en fait, ça m'a gavé. Donc, je dis ça, mais quel mytho, celui Et donc, quand je dis mensonge, j'ai nu à chier dans l'excuse, il me répond, en pourquoi, pourquoi tu montes tes 46 dents <rire> Toi, ça te fait rire. Je te dis, ah, je te dis tu montes, ça, ça, ça, ça, ça te fait rire. Tu suis censée rigoler avec toi. Bon, il met ça, je réponds pas. J'ai les nerfs. J'ai le seum. Je voulais l'insulter, c'est mort, mais je me suis me suis tue. On ne se followait pas sur instinct. Le lendemain, je vois, nouvelle demande. Ah. Il veut me follow. Je crois que j'étais. Ou alors, non, il m'a follow parce que je crois que j'étais en public parce que des fois je switch public privé je sais pas ça dépend de mon mood et tout bon euh, bref il me follow au début je décide de pas le follow mais la curiosité fait que je voulais voir ses photos donc je le follow back je regarde les photos puis je de follow le lendemain il m'envoie il ma story donc c'est vraiment progressif il commande ma story donc, c est, c est commande ma st oh t'es trop belle oh, oh. au début je peux je like hein. au début je like je réponds pas puis il commence à forcer, puis là, en fait, à un moment donné, ça y... ça y je rentre dedans, en fait. Donc, on a commencé à parler et je lui ai dit mes quatre vérités. Je lui ai dit, mais le cousin, euh, tu te fous ma gueule, en fait Je lui ai dit, tu te fous de ma gueule parce qu'à un moment donné, euh... pourquoi je lui ai dit que tu te fous de ma gueule Parce qu'en fait, il m'avait dit, oui, oh, je suis trop envie de te voir et dit, pardon. Je lui dit, pardon. Ai dit, Toi, tu veux me vois Toi, tu veux me vois On ne veut pas se voir la dernière fois Je commence à l'enchaîner, quoi. Et il me dit, oui, mais non, j'ai abusé. Euh... Il me, dit, il me dit, je ne sais plus quelle excuse je t'avais sorti. Donc, en gros, il assume qu'il mentait. L'excuse de Paris, c'est parce qu'il mentait. Je dis, mais en fait, tu peux annuler des rendez-vous. Moi, la première. Mais en fait, tu préviens les gens, ça s'appelle le respect. Oui, je sais, mais nanana, je ne ce qu'il m'a sorti. Là, je ne sais pas oser. Nanana, on dirait, je mange les gens, je suis logre. Non, mais c'est trop. Genre, le coup, si je pas tant vouloir, en fait, tu annules. Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi, genre, tu mets des gens une semaine et si tu reviens une semaine après En fait, c'est trop, ça se fait pas. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment un manque de respect. Il le mec, il m'a mis un vent pendant quand même 5 jours. Ouais, il m'a mis 5 jours. Et, et après, il est revenu au calme en montrant ses 46 ans comme si j'allais rigoler avec lui. Mais en fait, tu te prends pour qui Là, de temps en temps, temps, il a toujours sur mon cul. Et en fait, ça m'a dit que c'est quelqu'un d'instable qui. Parce qu'il m'envoie un message. Moi, maintenant, vu que j'ai fait table rase, parce que je suis rancunière, mais pff, pas, pas pour des bouffonneries, en fait. Genre, je fais rien avec. Donc maintenant, en fait. Il peut me follow, je le follow pas. Non, je le follow pas. Mais donc, quand il me parle, non, je le follow pas. Mais quand il me parle, ben, je réponds, tu vois. Mais en fait, tout le temps, il me dit coucou, ça va. Tu vas lui répondre. Il va jamais te répondre. Bon, il va regarder des stories. Puis après, un mois après, il va te renvoyer. Mais ça il est pas stable. Il est bizarre. Enfin, c'est pas quelqu'un pour moi, de toute façon. Mais juste ça, en fait. Genre, les gars, moi, je suis la première à, me, à annuler des rendez-vous, à mettre des rendez des gens. Mais en fait, prévenez. Prévenez, genre, juste, dans des choses. Tu vois, genre, ça s'appelle le respect, en fait. Genre, les gens, en fait, ils vont pas te manger. Voilà, personne ne va te dire ce que tu as à faire si tu pas envie d'aller quelque part ou tu as un imprévu ou quoi, mais tu préviens en fait, tu fais pas le mort pendant 5 jours, puis tu reviens comme ça, comme si. C'est un va. Bref, sinon, voilà, j'ai rien autre comme lui. Euh, voilà, il n'y a pas de leçon euh, dans cette histoire, c'est juste une petite story time, un comme ça, histoire de vous faire kiffer. Et voilà, mes petits chicken, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, de vous abonner et liker. à ma bébé, je vous fais de gros bisous et je vous dis. À la prochaine pour une prochaine vidéo